Les modalités de gouvernance, aujourd'hui, dernière les euh, il y a quelque chose de très important qui s'est passé aujourd'hui, Cédric. Oui, en direct de l'école des communs, euh, le temps est magnifique. Euh, la descente a marqué un record. En fait, euh, nous, avons, nous avons sédimenté l'école des communs ici et maintenant à Montréal. Nous avons wow. prototypé quelque chose d'exceptionnel, ma chère Andrea. Et je te laisse tout de suite nous en parler plus plus en détail. En effet, non seulement dans l'école des communs, mais à Montréal aujourd'hui, un mouvement des communs. What's your name? Nothing. Your name is nothing? This is Xavier and Olivia? My name is nothing. Your name is nothing too? Oh no, I'm mm. nothing. We've been doing a lot of thinking about the commons. What are the and Okay, we've maybe, and Daddy been doing a lot of thinking about the comments. What's the commons? That's a good question. You want to ask it again? What is the commons? What is the commons? Do you have an answer? What? Do you have an answer to what is the comments? <laughs> wow, no, you don't have an answer. So let's make this short and sweet. This is a balloon filled with air. So the air in this balloon because become something tangible. If there was no balloon, we would have no notion of the air that is inside of this balloon. Commoning is the practice of creating balloons so that we can become aware of what is essential to our life that else we would not know. C'est comme enfin mettre des lunettes de plongée. Donc pendant trois jours, souvent j'ai essayé de mettre des lunettes pour comprendre une situation, mais là, je dirais que c'est comme mettre des lunettes de plongée. Ça me permet, plutôt que juste de nager dans l'océan, de voir les coraux et les poissons. C'est que ça reste euh, sur la surface de mouvement d'une classe moyenne qui commence à perdre euh, euh, ces, ces choses, qui commence à voir euh, la destruction de leur communauté, puis le vol de leurs biens euh, socio-écologiques, euh, quand euh, ça c'est une quotidienne pour euh, peut-être même la plupart des gens sur la planète. Donc, il y a une question de pouvoir et de privilèges qu'on ne peut pas rater euh, dans dans, un, dans, une, dans une émergence l'émergence de mouvements des communs. <rire> et justement, quelqu'un qui vient d'arriver, une nouvelle amie. J'ai découvert quelque chose. Il s'avère que les communs, qui nous réunit, c'est entre autres la bouffe. waouh quel genre de bouffe est-ce que tu manges en ce moment Tout ce qu'il y a de plus sain. Hein. L'équilibre, vous savez Comme dans les paradoxes entre la rencontre entre le chaos et l'ordre. <rire> On a adoré notre expérience. On a adoré notre expérience? Oui! Mais, oui! Ouais? Okay. Qu Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses à dire sur la nourriture et les communs? Moi, je pourrais aller très loin dans le débat, mais je, je me retiendrai. Sur ce, on oh, oh. souhaite une... une... <rire> mais faut vraiment que je prenne complètement responsabilité de ce que je vais faire, de ce que je vais dire là, là, mais je sais pas ce que c'est. Puis c'est comme, comme un accouchement, on les communs, c'est comme un accouchement, faut que tu sois dedans, puis il faut que tu le vives, puis je sens qu'en ce moment, c'est ça. Est-ce que tu as, ch est as changé de posture? Alors, je sais pas si j'ai changé de posture, j'aimerais ça changer de posture. Je suis pas encore en épreuve. Est-ce que tu as des pistes pour changer de posture? Oui. Ouais, OK. Oui. Oui. Oui. Oui. So, what's the comments for me? Space for play. It's this place for joy. And it's a place where we can just be together. Without thinking about the hierarchy of the world, without thinking about money in the world, but just going, we're gonna protect this space and this is a space for us. And all those who want to come and play and all those who want to come and be together et respecter ça, et bienvenue. Et ce lieu sera ouvert pour tous ceux qui veulent venir, et être dans leur joie, et être ensemble. Nous voulons jouer avec ça, Nous voulons protèguons ça. C'est le communisme. Merci. Assistons-nous à la naissance d'un mouvement des communs à Montréal? Mais certainement. Il y a non seulement nous insistons pour ce mouvement, mais nous y assistons et nous y contribuons. Et nous le vivons. Et nous le vivons. Parce que participer à un commun, c'est bien le vivre. Et c'est la vie. Et c'est la vie. Merci. Merci.